Ouais, ouais, super, c'est très bien, <rire> j'ai rien ouais. à redire. Je suis écrivain, euh, éditeur, euh, dramaturge, essayiste et ancien coureur de 800 mètres. Alors, il y a une œuvre, oui, qui, qui pourrait être considérée comme... Euh, L'origine de votre travail d'écrivain sont les rêveries du premier solitaire de Rousseau. J'étais très jeune euh, lycéen et j'étais absolument fasciné par, par l'écriture euh, de Rousseau, par la, la fluidité, euh, l'élégance, la perfection de, de, de la langue française et je crois que c'est ça qui m'a donné envie d'écrire. Euh, pense que les, les, les critiques littéraires ont un compte à régler avec les, les écrivains, c'est-à-dire euh, il estime que les critiques littéraires sont des écrivains ratés. Euh, je ne suis pas loin de penser de la même chose. Alors l'élément déclencheur de mon, de mon dernier livre, c'est une, une rencontre euh, il y a très très longtemps. Euh, le siècle dernier avec un grand écrivain euh, mexicain qui s'appelait Carlos Fuentes qui est devenu mon ami. Nous, nous étions un, un groupe euh, d'écrivains, euh, Carlos Fuentes, euh, Mario Vargas Llosa, Julio euh, Cortázar, euh, Alvaro Boutis. Euh, et ce sont, ce sont eux et c'est lui qui m'ont donné envie d'écrire. Je, je pense que mes, mes, mes pères en littérature euh, ce sont ces écrivains latino-américains et donc plutôt la, la littérature latino-américaine, moi qui suis euh, malgré tout euh, d'origine euh, italienne, turinoise par mon père et napolitaine par euh, ma mère. Donc c'est une, une infidélité à mon Italie natale euh, qui m'a conduit à l'écriture. Tous mes livres sont cinématographiques. Vous j'appartiens à une génération euh, qui a été fabriquée par, euh, par le cinéma, euh, celle des années 60 et 70. Je vais vous faire une confidence. Euh, lorsque j'avais 16-17 ans, euh, je, je m'occupais de trois ciné-clubs. Et donc, je suis, un, je suis un fou de cinéma. Enfin, je l'étais. Je l'étais à cette époque-là. Et mon rêve le plus fou, ça serait de, de voir porter un de mes un de mes livres à l'écran. Mais on pourra en citer deux, particulièrement cinématographiques, Laisse tomber les filles, sur les années 60, Zazou, sur les années 40, et pourquoi pas le dernier roman, Le roi qui voulait voir la mer, qui est le récit du voyage de Louis XVI à Cherbourg. Je pense que Rossellini aurait fait un film magnifique de ce périple. Je vais vous faire une autre confidence, la journée des confidences. J'ai un CAFB, un diplôme de bibliothécaire. Donc j'ai commencé ma carrière en étant bibliothécaire. J'ai été bibliothécaire trois semaines, puis j'ai arrêté. Mais j'aimais passionnément ce, ce métier de, de contact avec, la, avec les lecteurs et les, et les lectrices. Elle est, presque, elle est presque écrite, cette biographie, c'est-à-dire je, je mélange souvent biographie et roman. Pour moi, c'est un peu le, le, le même genre littéraire. Vous savez, j'ai un très grand ami américain qui s'appelle Paul Auster. Et on était arrivé un jour, en discutant tous les deux, on était un petit peu sous. Mais enfin, on disait des choses, je crois, intéressantes, malgré tout. On se disait au fond, euh, écrire une biographie ou écrire un roman, c'est pareil, parce qu'on raconte la vie de quelqu'un, que ça soit une, un, une personne qui existait une personne qui n'est pas existée, on raconte toujours la vie, la vie d'un personnage. Et le prochain personnage que je traiterai dans une fiction romanesque, c'est Hemingway. Euh,